Salut à tous, c'est Skaspiret. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la. Appelle une intro foirée. Euh, merci <rire> pour la deuxième partie du. Euh, putain, je le refais. <rire> merci Boris <pour rire> d'avoir coupé l'intro. Stacil. Hein. Salut à tous, c'est Skaspirit, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 3 de In the Countryside, la deuxième partie de la construction de la maison. Aujourd'hui, on va terminer le toit et on va euh, l'ameubler. Euh, donc déjà, pour le toit, ça va être très simple. Oula, bravo Sky. C'est bien. Y là de... en fait, hein. Ah oui, il y a Alban aussi, salut. <rire> ouais oh, mais c'est parce que t'as cassé euh, l'intro d'avant. <rire> c'est pour ça. Tu boudes. <rire> ouais, voilà, c'est ça, je te boude. Oh. Oh. Oh. Oh. oh. oh, oh, oh, oh. Voilà. Euh... Alors ouais, on va commencer à faire euh, les cloisons, c'est parti. nous Ce record d'épisode, mec, ne va avoir aucun sens. Ah, mais moi aussi, je le sens. Tu le sens Non, je sens. Du verbe sentir. Du verbe... Euh, du verbe sens. Sens. Le sens, c'est une rivière aussi. Non, c'est... Euh, tu sais, c'est le personnage d'Undertale. Mais c'est une rivière Ah bon oui, sans. Ah bon, bah je savais pas. Oui, c'est le Megalovaniale, le mec, c'est le truc, le, le squelette avec un, un, un sweat bleu. On, on apprend tous là. les jours à ça, keep au, keep au Bruce. Oui, et, euh, et la musique, elle est en mode... Ah, c'est lui. Oui, c'est lui. Il s'appelle Sans, S-A-N-S. Tu mettras un extrait de la, la musique.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 <rire> oh ça ouais. va, c'est pas comme si c'était si une, une, une, une musique nulle, oh oui, ça hein, va, pas tant que si c'est pas d'Espacito, ça passe. Ou tant que c'est pas la carte au kiwi. Avec la carte au kiwi, il et moi, tu y pris Oui. On va faire toutes les vieilles musiques qui rentrent dans la tête, c'est génial. Ouais, c'est ça. C'est que ma prof d'anglais, genre, à un moment, elle nous a donné des devoirs. C'est littéralement, elle nous a, elle nous a demandé d'écouter une musique qui reste dans la tête et qui fait chier. Elle nous a dit, faites chier le plus de gens possible. Avec cette musique. C'est ça tes devoirs Emmerder ta famille Euh... Bah c'est ce qu'elle nous avait donné comme devoir, ouais. Bah super en tout cas comme prof hein, y a pas de soucis. Ah c'est euh, Ouais c'est cool. Avec la carte kiwi, oui, vos billets moitié prix... Moitié prix C'est pas possible. Bah si. C'est possible avec la carte Comme qui, Lionel. Prix. Oh ta gueule. Ah oh. <rire> Arrête de faire ça. Bon. On a presque fini les... Tu les viendras trucs. voir mon bunker après. Ouais Ouais, bon en vrai, c'est un peu... Euh, comment C'est un peu... Euh, qu'on, Je sais plus comment on dit ça. Enfin, c'est un peu euh, embêtant, on va dire. De quoi Bah, je sais pas, peut-être de se de taper euh, la route à pied. C'est vraiment casse-couille, hein, surtout que je suis à 4500 blocs. Ouais, ça, je m'en fous. Alors ça, mec euh, bah écoute, voilà. Alors moi, j'ai fait mon fast pass. C'est pas d'une base à une autre. Voilà. Fast food Bon, allez, je termine la toiture, et je viens voir un petit peu ce qu'il fait Alban. Hein Non rien, l'homme c'est okay. qu'il a rien compris, hein Je veux que tu mettes la musique de la quartier kiwi en outro de tes vidéos s'il te plaît. Mais j'ai pas d'outro de mes vidéos. Et bah, et bah juste là, t'en fais une. Quand je... tu fais salut à tous c'était qui spirit, et bah là tu fais Mais J'ai pas d'outro, tu pourquoi Non Parce que j'ai pas trouvé d'inspire. Et bah voilà tu mets juste la merci, si c'est possible avec la carte Kiwi. Si tu veux. Merci. Euh... Ouais, bon, allez, c'est parti. On va voir Alban. Yes. C'est à côté du... à côté du... Prends un bateau. Et à côté du, euh, du portail, il y a un escalier et puis il bah, y a de la glace. Un bateau, super, j'en ai un là. On va être dans le Nether. C'est pas là le Nether. Hop là, c'est parti. Mec. En vrai, je sais toujours pas qui c'est qui a fait la déco du portail, mais elle est, est magnifique. C'est tech. Ouais, bah elle est simple, mais elle est super belle. Oh, bateau euh... Coucou Je suis derrière toi, là. Et derrière le portail. Enfin, genre... Euh... Bah, cherche, putain, il y a un énorme bunker en plein milieu du boulot. Ah oui, j'ai pas vu. Eh, <rire> hey, il est bien discret, hein. Merci. Mais attends, je t'ouvre la porte. <rire> Franchement, ça va, c'est discret. <rire> ouais, euh, j'ai mis un camouflage spécial Elle est où la porte Là, devant oh. Pourquoi il y a une ouverture dehors Bah parce que voilà, si j'ai envie de fermer Bah là du coup je suis en train de Je suis en train de fermer mes trucs Aïe Là je suis en train de faire ma salle des coffres Quoi Non rien, je fermais ah oui, trop bien! De... Et il y a des trucs dedans. Yeah, il oui, y a pas mal de coffres là, ouais. Non, mais il y a des, des, des, des items. Des... De quoi? Il y a des items dedans. Non, bah non, je, je suis en train de la faire. Ah, voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. C'est -là. quoi Oh, Titi! Il y a des vitres. Ouais, bah oui. Moi, bah, c'est pas mal. Et j'ai fait. Viens voir. Suis-moi. Viens. Voilà. Oh, dis donc, il y a des champs de blé. Oui, c'est mon champ. Je bah je t'avais dit dans l'autre la... dans vidéo que j'avais fait un champ Voilà Trop bien. c'est tout C'est tout ce que j'ai fait sur l'île pour l'instant Ça donne à... sur la mer je compte... Ouais, ouais je, compte ab... je compte aménager quelques trucs Oui voilà c'est de l'eau de mer hein. Ah super on a ces chats avec de l'eau de mer ça va pas bien pousser hein. moi je te le dis <rire> Non <rire> Bah ça pousse bien hein. Mais c'est pour ça que c'est tout jaune Enfin ouais. après je sais pas de... C'est pour ça non, que c'est Minecraft Le truc de Si j'ai des shaders Non mais le truc de l'1.13 C'est c'est beaucoup moins jaune qu'avec leur source pack de d'Aurélien Sama Ah Mais c'est pas mal Enfin c'est plutôt doré avec leur source pack de d'Aurélien oui, Sama Oui ça, plutôt doré ouais Alors que là c'est plutôt jaune il ouais, y a du steak et des vaches Oui parce, parce que, que je qu il y a beaucoup des de vaches Packed ice Ah t'en as récupéré pas mal Oui j'en ai récupéré oui, ai... Bah en fait c'est à dire que J'en ai utilisé vraiment quoi Un inventaire et demi pour faire mon, mon passage dans le Nether Mais du coup bah il m'en reste donc je l'ai laissé là Et bah c'est cool merci de ta petite visite et Bah je t'en prie moi, il va falloir que je fasse ma base aussi, quand même, un petit peu, parce que là, il y a un peu tout le monde qui se barre faire sa base. Euh, et moi. T'as même pas fini ta maison Ouais, mais euh, en même temps, Baratinus, il a fait sa base en premier, mais il avait pas de maison non plus. Hein. Euh, bah non, Baratinus, il a. Enfin, il... En fait, il a il a fait une espèce de. Enfin, genre, j'y suis allé, il a fait un espèce de truc sur une falaise, mais euh, enfin, c'est pas une, un, un, une maison ou un truc comme ça, c'est vraiment, genre, je sais pas, il a fait une espèce de passage. Bon. Alors, on va commencer à faire le toit un petit peu donc le toit il va, simple, il va se mettre comme ça voilà. Bon et ben bah voilà on se retrouve avec euh, la petite maison meublée après ce time lapse du toit euh, Le meublage c'était extrêmement chiant donc du coup je l'ai fait euh, tranquillement, tout seul, euh, hors caméra Et donc voici ce que ça donne, donc ça c'est salon cuisine, voilà avec la petite table, tout ça Alors là il ouais, y a des têtes dans cette salle pour faire des lampes mais c'est les seules salles où il y a parce que après euh, il m'en manque euh, voilà, voilà. Alors, donc là, c'est l'entrée. Donc, je vous ai montré le salon. Ici, donc, c'est la salle de bain. Petit évier, salon. Et des lampes, cette fois-ci, sans tête avec des plaques euh, en fer. Des petites serviettes. Euh, et derrière, là, c'est euh, le bureau. Voilà. Le petit bureau avec la lampe qui est censée être sur le bureau aussi. Voilà. On va mettre une là aussi. Voilà, voilà. Le petit bureau. Euh, en bas, là, toujours la cave, euh, je sais pas encore euh, aménagé, il euh, y a à l'étage, donc la grande pièce à vivre, vous voyez, il reste euh, manque des têtes ici, euh, que je pas encore pris, il euh, faut que j'aille tuer des squelettes, mais c'est très très long à farmer, euh, voilà, voilà, des petits coffres, tout ça, euh, pareil encore une fois des manquements de tête, cette fois-ci on ne peut pas mettre des têtes de, de skate mais des têtes de zombies pour rester dans la couleur de la chambre. Euh, voilà, euh, donc un petit lit, euh, donc c'est une chambre adulte, euh, un dressing, euh, voilà voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après Là il y a la chambre il y a la chambre de l'enfant. Euh, voilà, avec, euh, pareil, euh, de quoi mettre ses habits, une petite, deux petites bibliothèques, du coffre, des coffres, des enfin bon, tout ce qu'il faut de base. Et la chambre de la fille, euh, voilà. Euh, avec, encore une fois, un petit peu tout ce qu'il faut. Euh, voilà, voilà, un petit aquarium. Et du coup, voilà pour l'étage avec, encore une fois, des grandes vitres. J'ai pas encore meublé, je sais pas non plus ce que je vais faire. Donc, si vous avez des idées pour euh, la cave et pour le grenier, n'hésitez pas à me les proposer hein, en commentaire je verrai ce que je ferai. Et du coup, pour ce qui est de tête, je vous montrerai le rendu final au prochain épisode. Pour l'instant, voilà ce que ça donne la maison. Je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode. Salut à tous. C'était Spirit. Au revoir. Avec la carte kiwi, tu payes moitié prix Et ton papa aussi Et ta maman aussi Et ton tonton aussi, ma reine aussi. Et ta marraine aussi Billez s'il vous plaît Oui oui, voici la carte kiwi noubliez billets moitié prix Moitié prix, oui, c'est pas possible Mais si c'est possible avec la carte kiwi L'enfant de moins de 16 ans Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 pères